Bonjour à tous, bonjour à tous ceux qui sont connectés, chers camarades de, de semi-confinement. Ce dont on, on voulait vous proposer de, de discuter aujourd'hui, l'idée nous est venue avec, avec Floriane il y a quelques mois, lors d'une rencontre où on avait discuté de façon impromptue, comme quoi les pauses café ont quand même un certain mérite de ce point de vue-là, de, de lectures que l'on avait faites les uns l'un un et l'autre. Et puis, euh, on avait convergé assez rapidement sur l'idée que c'était quand même euh, important et sans doute utile, et ça nous ferait plaisir de pouvoir en parler euh, aux autres collègues du, de, de l'unité. Et de là est née cette idée de ce, de ce retour des, des jeudis où on posait la question de « est-ce qu'on peut parler de nature »« Qu'est-ce que ça peut changer dans notre, dans notre activité ?» Et, alors, un instant… Et euh, finalement, euh, ce, cette question euh, bah, elle tombe euh, à pic, puisque euh, Luc Barbaro nous avait euh, envoyé il y a quelques, quelques jours un article qui vient d'être publié euh, dans, le, dans Le Monde, qui fait écho à un article publié euh, euh, comme co-auteur Frédéric Ducarme, justement sur l'idée euh, de ce concept de, de, de nature de ce qu'il est, et l'article qu'ils ont réalisé euh, analyse la, la, comment ce concept s'est décliné dans les différentes cultures à travers le monde, à travers le, le langage, et il fait état que euh, effectivement euh, la nature euh, est remise en question dans ses ces définitions aujourd'hui, et que c'est utile parce que finalement on l'utilise tous, beaucoup, et euh, il n'a jamais été vraiment défini en tant que tel, ni par les écologues, pour qui c'est un peu une donnée de, de base, ni même par les philosophes qui, euh, euh, d'après Ducarme, euh, y trouvaient peu d'intérêt à, à s'intéresser à, à cet objet-là. Donc L'idée, c'était de, de, de nous questionner, de vous questionner sur euh, qu'est-ce qu'on regarde, euh, comment on le fait, euh, et puis cette façon de, de regarder la nature, et j'y mets des guillemets, euh, qu'est-ce que ça peut dire de, de nous en tant que, que chercheurs, et puis, une fois qu'on a bien caractérisé la façon dont on le fait, de se poser la question, est-ce qu'on ne pourrait pas le faire autrement Et si on le faisait autrement, qu'est-ce que ça pourrait changer dans ce qu'on en conclut Alors, on vous propose deux interventions et puis un troisième, un troisième élément, deux interventions L'une où je vais vous faire part de, de, des deux lectures que j'avais faites qui m'avaient un petit peu incité à cette discussion avec, avec Floriane, voilà des travaux de, de philosophes pragmatiques. Euh, moi, ce n'est pas mon domaine, donc n'attendez pas de cet exposé une synthèse ébouriffante de, leur, de leurs idées. C'est plutôt, dans la perspective, c'est plutôt de vous donner envie de lire ces bouquins et j'aurais... Euh, à, à les résumer de façon simple. Et puis du point de vue de, de Floriane, elle vous parlera de ce que ça peut changer en termes de politique publique et qui peuvent avoir des impacts importants sur, sur nos vies. Et comme tout ça, ça a des conséquences aussi sur nos activités de recherche, vous avez, un certain nombre d'entre vous ont eu la, la, la gentillesse de participer à une petite enquête qu'on avait, qu avait lancée, qui, je l'espère, nous, nous permettra de discuter. Donc, comme je le dis, c'est surtout pour amorcer la discussion, ce n'est pas une synthèse euh, sur, sur ce que c'est que la, que la nature ou ce que ça, ça n'est pas, c'est plutôt pour nous inciter les uns les autres à y réfléchir. Alors, premier, premier livre qui, qui m'a beaucoup beaucoup marqué, que je vous incite à, à lire pour ceux qui ont envie de, de s'intéresser de, de à ça, c'est assez facile à lire, c'est plaisant, c'est donc ce livre de Vinciane Després, euh, Habité en oiseaux, qui en gros euh, décortique euh, de façon bien étayée et, et, et bien écrite euh, l'idée de territoire chez les oiseaux. Pourquoi les oiseaux défendent, euh, enfin défendraient, je mets des guillemets, parce que c'est des termes qu'on utilise entre nous, mais vous verrez qu'il faut les, les remettre en cause, un territoire, une portion d'espace de, dans lequel les mâles chantent, notamment, euh, et voilà, et on, on utilise beaucoup ça et, et en fait il y a eu toutes sortes de théories qui ont été euh, avancées pour, euh, pour expliquer euh, ce comportement ce qu'on qu y observait et ce que euh, décrit euh, très bien euh, Vinciane Després dans son, dans son analyse c'est qu'en fait euh, ces analyses euh, elles résistent d'abord elles sont très marquées politiquement historiquement euh, c'est des, des époques et finalement on a souvent projeté euh, notre, euh, nos conceptions humaines de nos sociétés humaines sur euh, ces sociétés d'oiseaux et euh, elles, ont, euh, elles ont évolué. Alors euh, voilà, euh, je donne des, un, petit, un peu des exemples sur ces expressions qui sont les miennes, hein, ce n'est pas forcément comme dans ces termes-là qu'elle les, qu les exprime, mais à un moment donné, euh, les oiseaux ont euh, été vus comme défendant euh, leur territoire euh, comme des petits petits propriétaires une forme de légitimation du droit de propriété privée, du droit d'accaparement qu'aurait tout être vivant sur une portion des ressources, des ressources naturelles, et nous humains pouvons le faire puisque les oiseaux le font. Il y a eu d'autres théories, d'autres théoriques où c'était finalement le fier défenseur de sa, de sa race, c'est le, le, le, le, le signe d'une appartenance à une, une espèce, à un groupe social face, face aux autres. Et puis, ça a une période euh, dérivée vers l'idée d'un oiseau euh, soldat euh, défenseur de sa famille, euh, protecteur euh, qui, défendant le territoire, défend euh, des ressources pour, pour sa famille et sa survie. Il y a eu d'autres concepts où le, le, les oiseaux c'était finalement un espèce d'automate un peu bruyant et agressif et il suffisait de, de définir trois règles le, le niveau d'agressivité la capacité à chanter fort et, et je ne sais pas encore quelle autre règle et euh, tout son comportement semblait pouvoir être expliqué avec ces règles-là il y a eu pas mal de choses autour de, du rapport euh, mâle-femelle euh, où euh, ben c'était bien sûr le mâle dominant euh, qui, qui avait l'initiative et qui décidait, qui surpassait d'autres mâles, mâles qui étaient dominés et qui allait conquérir une femelle qui forcément était soumise au charme de son, de son champ et de son, de son territoire. Aujourd'hui, on est plutôt sur l'idée d'oiseaux qui sont des sources de services écosystémiques, base de la durabilité de nos, de nos agricultures et de nos, et de nos systèmes. Et elle explique que bah, c'est une vision tout aussi euh, humainon, humaino anthropocentrée que celle euh, qui avait été développée auparavant. Et donc, elle décortique un petit peu ces différents points de vue, montrant qu'à chaque fois, elles se sont heurtées au fait que quand on observe avec d'autres grilles de lecture, d'autres façons d'analyser de, de, de, le comportement des oiseaux, leur distribution, ben on, observe, on peut observer d'autres choses. On peut observer, par exemple, qu'ils ont une vie sociale qui est beaucoup plus riche que ce qu'on avait jusqu'alors imaginé. Effectivement, tous les oiseaux ont chacun leur territoire, à un moment donné de leur vie, mais ce n'est pas tout le temps dans leur vie, et puis qu'en fait, ils ont chacun leur territoire, mais que tous les territoires sont toujours jointifs. Donc il y a une vie sociale autour du territoire, et que le territoire sépare les individus, mais en même temps les lie entre eux par euh, ces lieux d'interaction. Que l'agressivité, que l'on considérait comme un caractère... Euh, le plus important, euh, finalement, elle n'est pas si générale que ça, qu Il y a bien d'autres comportements qui peuvent s'exprimer, et qu'en tout cas, elle n'est pas nécessaire pour expliquer les comportements qui ont été observés, et notamment les affrontements, euh, ou les supposés affrontements entre mâles et chanteurs, se sont avérés être un petit peu des coups de bluff et des discussions comme euh, euh, deux amis peuvent en avoir, euh, histoire de, bah, de, de rigoler un petit peu. Voilà, euh, des travaux ont mis en évidence aussi des effets de la mémoire ou des trajectoires individuelles des différents oiseaux qui euh, ne sont pas des automates, à l'évidence, euh, ne reproduisent pas systématiquement ce qu'ils ont vécu ou ce qu'ils qu sont supposés faire. Il a même été possible pour certaines espèces ou certains individus dans certaines configurations, grâce à des observations notamment conduites par des femmes, c'est assez, assez remarquable de ce point de vue, d'identifier des sentiments et des ressentis chez les oiseaux, des sentiments de, comme par exemple l'amitié, où certains individus se retrouvent après des périodes de, de migration et expriment en tout cas, on peut l'analyser comme ça, des sentiments de, de, de plaisir de se retrouver. Et, donc, et aussi des relations complexes entre des individus d'espèces différentes. Les oiseaux sont conscients qu'il y a d'autres euh, organismes autour d'eux, qui ne sont pas que des proies qui se mangent, mais éventuellement d'autres oiseaux, euh, des mammifères avec lesquels ils peuvent euh, interagir. Et donc, elle, elle montre que tout ça ça enrichit sacrément la façon dont on peut concevoir la, la nature. Et vous imaginez bien que pour quelqu'un comme moi qui a été un petit peu confronté aux études sur les oiseaux, ça m'a un peu secoué dans la façon de, de concevoir nos données et la façon de les étudier. Et puis le deuxième livre, c'est celui-ci de Baptiste Morisot sur « Manière d'être vivant » où il décortique euh, ben un certain nombre de stéréotypes assez tenaces. Alors, il, y a pas mal de, de, il a fait beaucoup de travaux sur les loups, donc euh, il développe pas mal sur les loups dans ce, dans ce livre, même si ce n'est pas le seul animal dont il parle où, euh, en gros, il explique bon, euh, dans l'imaginaire ou dans notre euh, culture ou dans les politiques qui sont mises en œuvre, on a d'un côté des loups euh, de paisibles brouteurs, euh, des, pardon, des moutons qui sont des paisibles brouteurs, des loups qui sont leurs prédateurs, et des bergers qui sont là pour protéger les moutons contre les loups. Et les, les travaux des éthologues, euh, des nouvelles un peu techniques d'observation et une analyse un peu plus fine, Montre que c'est un petit peu plus compliqué que ça, en fait. Que parfois, les moutons, c'est plutôt eux qui posent des problèmes environnementaux parce qu'ils dégradent des prairies. Que finalement, l'animal qui tue le plus de moutons, c'est quand même le berger, c'est pas le loup. Et puis que quand on se promène dans la, dans la campagne, ce qui est le plus dangereux, c'est finalement souvent maintenant les chiens de berger, plus que de croiser un loup. Et donc, il remet en cause un petit peu ces stéréotypes et ce que lui euh, propose, euh, c'est d'abord de prendre en compte la richesse de ces comportements et de leur diversité, qu'on a la chance d'avoir accès à des nouveaux outils pour les appréhender. Alors, il met en évidence beaucoup le rôle, par exemple, de la capacité de, à filmer les comportements euh, euh, sans l'influence de, de l'homme, et je trouve que ça c'est une, une voie qui, qui est assez prometteuse, hein. ils font des, des, des enregistrements de, avec des caméras thermiques de, de loups, de, de chiens et de moutons euh, pendant plusieurs de, de longues longue durées dans la, dans la nuit, et ils ont par exemple observé que les loups à certains moments viennent au milieu des troupeaux sans que ça affole du tout les moutons, voire jouent avec les chiens, euh, et, et, et ce comportement-là on l'avait complètement euh, sous-estimé, parce qu'on ne voyait que la trace du moment où certains loups, à certains moments, vont tuer des moutons. Et donc lui, il invoque l'idée, il propose, je vous encourage à le lire, à constituer une diplomatie interespèce qui serait inventé pour cohabiter entre les espèces. Alors les espèces de vertébrés, parce que la communication est peut-être un peu plus facile, un peu plus directe, il donne des exemples où il parvient à, à chanter avec les loups et à établir une forme de, de communication, d'échange, où ça intéresse le loup qui a envie de communiquer avec les humains, mais il argumente qu'on peut concevoir cette diplomatie et cette forme de communication avec toutes sortes d'autres espèces. Il incite beaucoup aussi à considérer des individus, humains et non-humains, et non pas des stéréotypes. En gros, le problème, ce n'est pas les loups, les bergers, les moutons, c'est tel loup vis-à-vis -vis de tel berger, à tel endroit, vis-à-vis -vis de tel troupeau de moutons. Et chaque situation est singulière et particulière, et il incite à analyser ça dans ce, avec ce grain-là, avec ce détail-là. Il incite aussi à agir avec ce qu'il appelle des égards vis-à-vis -vis des, des autres êtres vivants. Euh, C'est une façon de dire, il peut y avoir des relations qui sont conflictuelles. On peut ne pas apprécier certaines actions des autres êtres vivants vis-à-vis -vis de, de nos propres souhaits, mais euh, on peut le faire en, tout en étant respectueux, tout en ayant des égards envers les autres espèces, et il conclut en disant en gros que on pourra gagner en plus grande humanité en étant un peu plus près de ces animaux et de la façon dont ils dont ils réagissent et de nos, nos propres caractéristiques animales. Et donc ça, ça m'a amené, c'est ma dernière diapositive pour cette partie-là, un peu à me questionner, à nous questionner, nous dans notre activité scientifique de, de relation avec la nature et des animaux. J'ai fait une petite liste là à la Prévert de tous les types d'animaux avec lesquels on interagit, euh, qu'ils soient domestiques, qu'ils soient sauvages. On a toutes sortes de façons d'interagir. On ne fait que les écouter, mais certains on influe sacrément dessus parce qu'on les tue, on les piège on piste leur présence, on va les compter ou on va les observer, on va faire des statistiques ou on ne va pas en faire, on va prendre des photos, on va aussi en parler de ces, de ces animaux, on va, on va parler éventuellement pour eux, on va s'exprimer, on va éventuellement les, les manipuler. Et donc tout ça, je me suis dit, ben quand même, ça, ça doit nous, nous questionner compte tenu de ces, de ces lectures, euh, c'est quoi Alors, j'ai mis la cinq questions qu'on pourrait se, se poser, mais vous pouvez en imaginer d'autres. Est-ce que c'est logique et, et, et, et cohérent de piéger et tuer des animaux quand on dit qu'on veut les préserver Voilà, une, on, on le pose rarement, hein, cette question-là. Est-ce que les pièges léto que nous utilisons, jusqu'où et comment ils sont légitimes et pourquoi euh, Quelle petite partie du comportement on regarde Nous, On s'intéresse, en gros, pour par exemple les insectes prédateurs juste à leur rôle de prédation et encore même pas à l'endroit la, à la, à où ils sont à un moment donné. Et on ne considère jamais finalement dans nos réflexions, même dans leur, notre analyse, euh, leur comportement de reproduction, leur euh, vie ou le stade de, de, de leur vie ou, ou d'autres paramètres qu'on qu laisse de côté. Et de toute façon, ça doit nous questionner, je pense, sur quel modèle de nature on a en tête quand on, on traite de nos données, quand on, les, quand on les étudie. On discute assez peu de ça. On a plutôt une approche où on se dit, en général, il faut échantillonner plus, il nous faut beaucoup plus d'informations. Et euh, Morisot dit, mais peut-être qu'il ne faut pas plus d'informations, mais il faut une information qu'on saurait beaucoup mieux décrypter. Lui parle de pister, d'être un pisteur. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question si avoir euh, 5000 échantillons sur lesquels on a mesuré la même chose, mais on n'a pas mesuré le bon paramètre, est-ce que ça nous donnera une meilleure information que d'en avoir étudié 10, mais où on a bien compris euh, le comportement, euh, les relations entre, entre les uns et les autres et enfin, la dernière question, c'est quels égards, quels sentiments nous mettons en œuvre, nous exprimons dans nos, dans nos travaux envers ces animaux Et je me suis fait la réflexion qu'on n'a jamais vraiment écrit quelque part euh, euh, la place qu'on donne aux animaux, dans notre, euh, dans, enfin, aux animaux et à la nature dans notre logique, euh, quelle place et quels égards on fait pour les animaux que l'on a tués euh, pour euh, nos échantillonnages. On pourrait euh, avoir une réflexion euh, éthique, euh, déontologique, euh, morale là-dessus, dans un certain nombre de, de nos documents, et peut-être le, le partager. En tout cas, moi, ces lectures-là m'ont incité à y réfléchir, et c'est pour ça que je vous incite à, à y réfléchir avec nous. Je passe la parole à Floriane. Floriane. Alors, Marc, euh, alors je vais partager mon écran. Voilà, j'ai ensuite le diaporama. Voilà, c'est pas celui-là. Voilà, c'est là. Donc, comme Marc, je ne prétends pas donner une, une présentation d'experte, en fait, sur, sur le rapport à la nature. C'est quelque chose sur lequel je me suis intéressée assez, assez récemment, mais je pense que je vais m'y intéresser de plus en plus, puisque je vais encadrer un doctorant qu'on a d'ailleurs, qu vient juste de sélectionner, Manoëlle, Manuel Offray, qui va nous rejoindre en février, donc sur un sujet de thèse qui s'intéresse à l'influence de la PAC sur le rapport à la nature. Mais là, ce dont je vais parler, c'est plutôt en fait l'effet le, inverse, c'est-à-dire comment notre conceptualisation du rapport à la nature elle peut influencer les politiques. Et en fait, ce retour du jeudi, il vient un petit peu de la lecture de ce commentaire que j'avais fait circuler à Dinafort. C'était un commentaire sur la nouvelle stratégie biodiversité européenne qui avait été écrit par des, des chercheurs en sciences politiques, qui s'inscrit plutôt dans le... Le champ disciplinaire, enfin, ce n'est pas un champ disciplinaire, dans le champ de la politique à l'écologie, euh, qui en fait constate que même si cette stratégie elle est ambitieuse, bah, au final, elle propose pas de changement euh, radical. Alors que, comme l'a fait circuler Hervé, il n'y a pas longtemps, il y a ce rapport de la Commission européenne qui est paru sur l'état de la nature dans l'Union européenne et qui montre que finalement, les dispositifs existants, ça ne suffit pas et qu'il faut vraiment des changements plus radicaux si on veut atteindre les objectifs de cette stratégie pour 2030. Et donc, Duffy et ses collègues, eux disent que finalement, ben, non seulement euh, le fait qu'on est un peu toujours dans les « business as usual euh, », dans les approches « business as usual », non seulement on risque de ne pas atteindre ces, ces objectifs en termes de biodiversité, mais qu'en plus, il y a vraiment des risques que ces initiatives euh, augmentent les inégalités sociales euh, et les injustices. Et euh, ils constatent que finalement, euh, ben ce, ce, le, le fait qu'on reste un peu dans ces, euh, ces approches « business as usual », bah, c'est ancré dans, dans notre conceptualisation de la nature occidentale qui est très, très dualiste et qui sépare vraiment nature, nature et culture et, et, et donc c'est un petit peu la voilà, lecture de, de ce commentaire euh, qui m'a fait aller vers Marc et, et discuter avec lui euh, donc pourquoi c'est important finalement euh, bah, de repenser un peu notre, notre rapport à la nature et comment ça influence les politiques parce que vraiment euh, au niveau international, euh, bah, il y a un appel fort pour, euh, voilà, pour des politiques hein, de conservation de la nature. Euh, donc récemment, là, il y a cet article qui est paru sur euh, les, les leaders mondiaux euh, qui se réunissent euh, voilà, pour euh, endorse ce Pledge for Nature. Euh, donc, par exemple, Boris Johnson il a promis d'augmenter les zones protégées au Royaume-Uni de 30% par 2030. Euh, il y a aussi euh, ce projet très ambitieux euh, d'un biologiste renommé qui est aussi euh, euh, endorsé par d'autres scientifiques de renom euh, qui s'appelle Half Earth hein, je ne sais pas si, si vous en avez entendu parler qui propose en fait euh, de sauver la biodiversité en mettant 50% de la surface de la terre sous cloche et, euh, et donc ça a donné lieu, ces initiatives et cette tendance de politique en fait d'aller vers le le land sparing, ça provoque des réactions assez fortes du côté des, des political écologistes. Donc par exemple, cet article de, de Jan Kouns où il parle vraiment du retour de la Fortress Conservation et pourquoi au final, et ça, pourquoi c'est un problème Parce que bon, d'une part, parce que ces initiatives au final, elles ne s'attaquent pas aux causes structurelles de la réduction de la biodiversité. Donc, euh, notamment tout le système capitaliste, euh, néolibéral, euh, économique et également parce qu'au final, il euh, ben, y a des impacts sociaux qui vont être, qui vont être très lourds. Euh, par exemple, on assiste dans les pays du Sud surtout euh, à tout ce qui est les, les « commons grabbing euh, », où il y a de plus en plus de, de terres en fait, qui sont réappropriées par l'État, qui sont privatisées. Euh, aux dépens de toutes les, les formes de, de gestion collective des ressources euh, locales et, et traditionnelles. Euh, et en plus, euh, c'est vrai que ce n'est pas forcément, euh, du point de vue des politiques à l'écologiste, euh, le plus efficace non plus, puisqu'il y a de nombreuses études qui ont été menées, notamment dans des parcs nationaux et qui montrent que finalement, quand on exclut les communautés de ces parcs, on a des moins bons résultats en termes de protection de la biodiversité que quand on, quand on les fait cohabiter. Voilà. Et il y a aussi les organisations, bien sûr, de défense des droits indigènes qui se sont, qui se sont dressées contre, contre ces projets. Et finalement, bah, voilà, on revient vers l'article de, de Frédéric Ducarme et de ses collègues sur bah, comment est-ce que notre conceptualisation de la nature elle influence les initiatives et les façons dont on envisage de, de conserver la biodiversité. Et donc pour les politiques à l'écologiste, c'est vrai qu'eux ils disent bah, « la nature, le problème c'est qu'elle est vue comme un, comme un objet qu'on doit protéger des humains » et pour eux c'est assez, assez problématique. Euh, je voulais parler d'un autre, euh, autre exemple qui sont plus reliés à mes recherches euh, passées euh, sur l'eau au Népal. Hein. Euh, pour, euh, voilà, un autre exemple en fait, de comment notre rapport à la nature il peut vraiment influencer les politiques. Donc, par exemple, au Népal, euh, je me rappelle quand j'étais arrivée au Népal à l'aéroport, il, il y avait des petits faits marquants en fait, qui étaient marqués à l'aéroport sur le Népal. Donc, le Népal, c'est le pays de naissance de Bouddha, par exemple. Et il y avait un autre petit fait marquant qui était… Le Népal, c'est le deuxième pays au monde avec le plus de ressources en eau. Et c'est vrai que dans tous les discours politiques, euh, ou pas, enfin, tous les discours publics sur l'eau, euh, c'est cette notion d'abondance vraiment qui, qui revient dans les discours. Et euh, voilà, il y a 6, 6 000 rivières et, euh, et, euh, et ruisseaux au Népal. Mais après, euh, ben, finalement, cette abondance, elle cache, euh, elle cache beaucoup de choses, elle cache beaucoup d'inégalités d'une part des inégalités spatio-temporelles parce que 85% des précipitations en fait, au Népal sont entre juin et septembre, donc on a, on a plusieurs mois où il y a trop d'eau et puis après plusieurs mois où il n'y en a pas assez, et puis évidemment il y a beaucoup d'injustices qui sont liées à l'accès à l'eau et qui sont vraiment basées sur, sur des des problèmes à la fois sociaux, économiques et politiques, notamment liés au système de caste et à toutes les normes sociales aussi qui peuvent régir l'accès à l'eau dans, dans les villages. Euh, mais en fait, ces discours sur l'abondance de l'eau, ça légitime, euh, ça légitime les, les projets de développement de ces ressources euh, pour des projets de développement hydroélectrique à grande échelle. Euh, avec des visées d'exporter de, l'électricité. Et c'est vrai que le, enfin, le gouvernement népalais s'appuie beaucoup sur ces discours voilà, d'abondance de ressources en eau pour légitimer ces, ces projets de développement qui sont pourtant très, très controversés par rapport à, à d'autres types de développement hydroélectrique qui pourraient être plus, plus petits et plus, plus délocalisés. Voilà. Et comme je dis, ça. Euh, ça cache euh, voilà, ici, cet article qui, qui, montre, euh, enfin, qui, qui contraste en fait cette abondance de l'eau et avec les, les problèmes d'accès à l'eau que rencontrent les, les populations euh, au quotidien. Et c'est vrai qu'on peut se demander si on n'assiste pas à un, un post-colonialisme de la nature, dans le sens où notre vision, un peu notre conceptualisation dualiste de la nature séparée de la société. Euh, on est en train de, de l'imposer un peu, un peu au monde entier. Euh, et pour reprendre l'exemple de la gestion de l'eau au Népal, hein, euh, en fait, dans le monde entier, il y a un modèle qui est, euh, qui est le modèle de Good Water Governance. C'est l'Agir, la gestion intégrée des ressources en eau. Et dans tous les pays, en fait, quasiment, dans tous les pays du monde, en fait, il y a des organismes de développement qui ont essayé d'imposer en fait ce modèle. Et je pense qu'il n'y a, a pas eu un pays où finalement ça a fonctionné. Il y a des millions de dollars qui ont été dépensés pour le mettre en œuvre. Et, et voilà, et finalement on a un peu oublié que l'agir ça avait très bien marché en France parce que ça répondait à des problèmes particuliers et pour lequel voilà c'était adapté. Et finalement voilà dans d'autres pays c'était pas forcément la, la conception de l'eau et de la nature qui qui était la plus adaptée. Donc, comme disait un, un ministre, des, un ancien ministre des ressources en eau au Népal, il disait voilà, l'agir finalement c'est un concept très eurocentrique. Donc, c'est gestion intégrée des ressources en eau. Si c'était japonais ou chinois, on l'aurait appelé autrement. Ça serait peut-être une gestion harmonieuse de l'eau. Voilà. Donc tout ça pour dire qu'il y a plein de euh, de choses implicites en fait quand on, euh, quand on étudie euh, la nature euh, auxquelles on ne pense pas forcément. Et donc je trouvais que c'était bien de... Voilà, peut-être nous de nous questionner. c'est vrai qu'on on, s'appuie pas mal sur euh, ce framework, euh, Social, Social Ecological System Framework, euh, moi y compris, hein, où, euh, où on sépare très bien le, la nature et, euh, et les acteurs humains. Et, euh, et voilà, et on peut se on peut se demander, finalement, est-ce qu'on est en dehors de la nature Et quand on parle de services écosystémiques, qu'est-ce qui se passerait, par exemple, si on incluait les humains dans ces, dans ces écosystèmes Et voilà si on prenait en compte les services et disservices rendus par les humains, à la nature et aux autres humains, qu qu'est-ce voilà, qu qui se passerait Est-ce que ça permettrait, je ne sais pas, de prendre mieux en compte les questions de justice sociale, les droits et les intérêts des, des populations indigènes, par exemple euh, qu'est-ce que ces approches il euh, y, y a plein d'approches en fait, euh, que, bon après je, je connais pas tout hein, je vrai que j'ai pas encore énormément lu là-dessus mais il y a beaucoup d'approches différentes sur, euh, sur nos rapports à la nature et sur la façon de conceptualiser euh, les rapports aux nature. et qu'est-ce que ces approches euh, pourraient apporter à euh, notre travail et euh, voilà, on a le droit de se demander comment euh, ça pourrait influencer euh, à la fois nos, nos résultats notre manière d'étudier euh, ouais, nos objets d'études et puis euh, et puis les politiques voilà euh, donc après on va passer la petite euh, la petite enquête nous allons dévoiler les, les résultats donc c'était un peu pour voir euh, où est-ce qu'on se situe à Dipho dans mon rapport à la nature est-ce qu'on est, qu est euh, très, très très très très hétérogène ou très homogène ou euh, euh, donc, la première question, c'était plutôt sur euh, voilà, nos rapports à la nature euh, de manière assez, assez générale. J'ai remis les, les différents items. Et donc, euh, voilà les, les résultats, avec je crois ces c'est 22, 22 réponses. Marc, c'est ça, ça Oui. Ouais. Euh, je ne sais pas si c'est en plein écran, là, ton, ta présentation. Je ne sais pas si c'est en plein écran ah. Oui, c'est qu'on voit le mode commentaire, en fait, c'est pas grave, continue comme ça, Florian. Oui, mais c'est peut-être pas facile à lire, là, pour le... Euh, c'est pas facile à lire Ah, attends. Peu importe, vas-y. Bon. Euh... Donc après le, ah, j de, me, donc le premier, euh, la, la réponse qui a reçu le plus de, le plus de points, euh, c'était euh, cohabiter, attends faut que je retrouve parce que quand je peux pas tout lire, c'était cohabiter avec elle pour vivre de manière harmonieuse. Euh, la, la deuxième, c'était euh, plutôt ouais, notre casquette de chercheur qui ressort, la comprendre car elle est complexe. Euh, ensuite, utiliser ces ressources de manière euh, juste et durable, car celles-ci sont indispensables à la survie de l'espèce humaine, et la protéger. Et il y a pas mal de monde finalement qui a mis « aucune de ces réponses ne me convient ». Euh, car pour moi la nature est indissociable des humains et on ne peut donc pas l'objectiver comme autre donc il y a quand même beaucoup de gens finalement, qui, euh, qui rejettent ce dualisme humain-nature et après là où il y a eu le moins de réponses c'était sur la dompter, la nourrir, la maîtriser euh, donc finalement euh, à Dinafort, on est plus sur un rapport à la nature où on n'essaye pas de, de l'influencer voilà. Peut-être Marc, tu veux présenter tes... sur ta question. Euh, Benavid, oui, euh, mettez vous mettez venu un certain nombre de questions similaires sur les, les animaux et, et nous, dans notre rapport au, au quotidien et dans notre travail aux animaux. et Il ressort aussi un, un, finalement une assez forte convergence autour d'un certain nombre de d'items. Le premier qui est cohérent avec le, le précédent, c'est euh, l'idée que nous sommes des cohabitants d'espaces euh, en commun. Voilà. Le, le deuxième mais quand même significativement plus, plus bas, mais voilà, euh, le fait que nous sommes une espèce animale comme les autres, donc c'était un peu provoquant en faisant euh, un lien entre l'éthologie et, et l'ethnologie. Mais ça semble être, être partagé, en tout cas par, par un d'entre vous. La fragilité, la rareté des, des espèces, donc le fait qu'on doive les, les protéger, euh, sur le fait que ce sont des individus et des, des populations qui ont des spécificités, des caractéristiques euh, qui, leur sont, qui leur sont propres, des, des, des dynamiques euh, singulières. C'était un peu la, la, ce que j'ai essayé d'exprimer dans cette, dans cette terminologie. Voilà, le fait qu'ils sont des, des voisins alors c'était c'est marrant parce que voisins et cohabitants euh, j'y voyais un petit peu une, une différence bon donc là il y a un peu euh, les deux les deux concepts qui qui se euh, qui, qui sont présents dans nos dans nos réflexions et euh, le fait qu'ils sont un lien entre les entre les humains et c'est ça aussi qui nous intéresse et euh, le, voilà, l'étude, le, le côté euh, intéressant. Euh, bon, voilà, donc c'est, moi, ce qui m'a marqué là-dedans, c'est le fait qu'on a, dans, dans, ces, dans, dans les deux enquêtes qui n'ont aucune qu prétention, hein, mais c'est qu'il y a quand même euh, des points communs sur cette idée de cohabitation et puis des points communs entre nous qui avons répondu parce qu'il euh, euh, y a, quand même quelques idées dominantes qui, qui ressortent très, très nettement. Voilà. Alors, modulo, le fait qu'une personne a très, peut très bien avoir affecté 10 points sur une seule des, des questions et 0 sur toutes les autres, ça a le même poids que 10 personnes qui ont mis un point sur, une, sur une, la même question. Hein, voilà. Donc, euh, là, on a peut-être quelques personnes qui exprimaient très fort certaines opinions euh, et d'autres qui avaient des avis beaucoup plus, beaucoup plus équilibrés. Voilà, donc l'idée, c'était, on a été un peu trop long, c'était de pouvoir discuter avec, avec mmh. vous de ça, qu'est-ce que ça vous a inspiré, peut-être certains qui ont répondu à, à l'enquête et quelles questions ça, ça, ça a évoqué pour eux, pour elles. Merci beaucoup pour votre attention.